Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun Ces personnes ont toutes besoin d'informations pratiques quand elles se rendent quelque part. Quel type d'informations, par exemple La présence d'un ascenseur, pour éviter les escaliers. Un plan incliné, au lieu d'une marche. Une boucle magnétique, pour mieux entendre. Des bandes de guidage, pour donner des repères aux personnes malvoyantes. Des toilettes aménagées, adaptées à tous. Un accès prioritaire pour ceux qui en ont le plus besoin. Des portes automatiques, un confort pour tous. Ces informations, chacun peut les partager en utilisant l'application J'accède. C'est simple et ça facilite la vie de milliers de personnes.